Quoi YouTube, c'est pas cool Ce serait impossible d'y signer un CDI Eh ben détrompez-vous en regardant ce nouvel extrait de la soirée Tout YouTube. YouTube, YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Je vais demander maintenant à Julie Manoukian de bien vouloir nous rejoindre pendant qu'on regarde quelques extraits des youtubeurs avec lesquels elle travaille en tant que chargée de production chez Pandora Création. Au département des peintures du Louvre, il y a des tableaux, et puis il y a des tableaux qui contiennent d'autres tableaux. Tokyo, la capitale de l'Est. Une agglomération vertigineuse, dont le rayonnement dépasse largement les frontières de son pays. Le football n'a été codifié qu'à la fin du 19 e siècle par les Anglais. Et même si vous vous en doutiez, je préfère le préciser, il est interdit dans le football de pincer les testicules de son adversaire. Bravo mec Belle perf. 2020. La culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. La différence entre la bonne et la mauvaise littérature, ce qui est un vrai livre et ce qui ne l'est pas, toutes ces conneries, quoi. Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière la Brigade du Livre. Le flic a du pif. Maman. Papa. Vous êtes peut-être des gros cons, mais je m'en vais. Ne faites pas la même chose à la maison, mes enfants. Je vous conseille d'utiliser la partie ventrale de gros tons. On appelle ça la ventrèche. Attention de ne pas trop cuire votre ton. Le centre doit rester rosé. Oh yeah Il ne vous reste plus qu'à vous régaler, mes foudis. C'est superbe Vous avez déjà eu l'impression de rêver une œuvre Vous savez, ces moments où on ne sait plus trop ce qu'on a vraiment vu et ce qu'on a fantasmé. Ces œuvres enivrantes qui propulsent l'imagination. <coughs> Et tous les personnages de films ne font pas forcément des décisions rationnelles, tout comme l'humain. Et il faut bien la repeupler, cette petite planète. Il y a des jours comme ça, tu sais plus trop comment t'en es arrivé là. Le film est critiquable, mais il faut arriver à faire la différence entre une idée et son exécution. D'autant plus à une époque où l'effet de conformisme sur le réseau conduit à tomber dans le lynchage aveugle pour un oui ou pour un non. C'est un film, il n'y a, a rien à reconstituer en fait, c'est un film qui détruit les repères. Bonsoir Julie. Bonsoir. Quelle créativité chez Pandora. Oh bah c'est pas moi. <rire> <rire> Professeur Martinez, 1919 abonnés. Axolot, 510 890 abonnés. La Brigade du Livre, 37 000 abonnés. French Food Porn, 50 000 abonnés. Raptus, 6 869 abonnés. Au total, ça fait 607 000 abonnés. Toi, tu fais quoi là-dedans Alors, il euh, y en a d'autres. Il y a, y a le fousseilleur de films, par exemple, qui est avec nous. Ah, je ne l'ai pas... Qui est le plus gros. Ah, ouais. Voilà, qui a 715 000 abonnés. Ah oui. On double. Donc ça fait encore un petit peu plus. Ouais, je, je me permets parce que c'est... Euh, bah, tu fais bien. Voilà, c'est nos, nos gros vidéastes dont bah, on est ouais, très ouais. fiers euh, au Pandora. Et je l'ai oublié dans l'addition. Ça nous amène à euh, 1 400 000 abonnés au total, un truc comme ça. Je n'ai pas fait le total, donc <rire> je te fais confiance. Euh, alors, à vrai dire, moi, le, Pandora, euh, enfin, le studio Pandora Création, ça fait euh, que six mois que je les ai rejoints. Avant ça, j'étais avec euh, un autre groupe euh, de Fench Toast qui s'appelle Nexus 6. C'est une autre chaîne YouTube. Donc voilà, c'est assez tout frais. Donc moi, je suis chargée de production pour, euh, pour ces chaînes, pour ces huit chaînes comporte assez fièrement, donc c'est-à-dire que mon rôle c'est d'accompagner la, la création sur le web euh, comme je peux, du mieux que je peux sur divers plans, donc ça va être par exemple logistique, ça va être la recherche de décors, ça va être euh, la recherche de techniciens, euh, ça va être euh, éventuellement euh, leur mettre à disposition des accessoires si besoin derrière ça il va y avoir monté les dossiers de subvention vis-à-vis -vis des institutions qui peuvent financer la création sur internet euh, ce genre de choses et c'est leur mettre à disposition en fait, tous les outils euh, qu'ils n'ont pas initialement euh, dans la création euh, sur le net parce que généralement ce sont des personnes amateurs, je mets des guillemets euh, ce sont des personnes qui sont venues sur euh, Youtube ou autre plateforme pour, euh, par amour en fait, pour la création où euh, bah, à la base, ce n'est pas avec un, on va dire, un objectif réellement financier et ils n'ont pas forcément les clés pour la structuration euh, financière ou euh, d'équipe, euh, plus qu'avec une réalisation un peu plus, fait une production un peu plus classique, comme on peut le voir au cinéma ou à la télévision. Donc, moi, le but, avec l'équipe de production, le directeur de production, les techniciens, les directeurs techniques, ça va être vraiment de leur proposer en fait des, des outils de réalisation plus professionnels. Est-ce que dans cette recherche de financement, la monétisation YouTube est importante Absolument pas, comme l'a très bien souligné Olivier au tout début. Voilà, Non, c'est absolument minime, ça ne rentre même pas dans nos plans de financement. Les, mais les YouTubeurs en touchent un petit peu quand même, c'est ça oui, touchent un petit peu, mais leur principale généralement, source de revenus, c'est plutôt par exemple Tipeee. Je ne sais pas si vous, vous connaissez euh, Tipeee, Utip. Donc en fait, c'est des, des espèces de sites de crowdfunding euh, où euh, il y a des tipeurs qui vont donner mensuellement ou ponctuellement un certain montant aux vidéastes il y en a quelques-uns qui peuvent à peu près, euh, je ne sais pas dire vivre avec, mais euh, du moins euh, financer leur déplacements ou euh, un petit peu de matériel. Mais c'est jamais quelque chose de conséquent. On ne peut pas produire à partir uniquement de ces sites-là. Alors où est-ce que vous trouvez des sous alors très récemment, il y a eu euh, le Centre national de cinéma et de l'image animée, donc le CNC, qui est la plus grosse instance nationale qui finance le cinéma et la télévision euh, en France, euh, qui a mis en place euh, un, un dispositif, une subvention à destination de ces talents qui s'appelle le, le CNC Talent. Donc nous on dit talent, on dit vidéaste, on dit pas youtubeur parce que c'est limité à la plateforme YouTube alors qu'il y a, par exemple, Dailymotion, il peut y avoir Vimeo. Donc évidemment il y a l'hégémonie hein, sur, euh, sur YouTube, mais nous on préfère le terme de, de vidéaste, par exemple. Et donc le CNC a mis euh, à disposition euh, à deux types de, de, de subventions pour ces vidéastes. Il y a un premier palier qui est à qui a 10 000 abonnés et qui va permettre d'avoir une aide euh, au projet. Donc c'est une aide ponctuelle sur un projet spécifique. Et le deuxième palier, c'est avoir plus de 50 000 abonnés. Et là, c'est une aide au développement de la chaîne. Donc, c'est vraiment une, une aide stratégique sur euh, six mois, sur du long terme. Et donc, sur euh, comment on va structurer la chaîne, on va développer on, euh, la ligne éditoriale. Il y avait une controverse, d'ailleurs, sur le fait que certains youtubeurs accèdent à cette aide, alors qu'ils ont euh, des millions de vues. Tu es peut-être au courant. Enfin, tu dois être au courant, je — Alors en fait, c'est la controverse euh, par rapport à la composition euh, de, de la commission, des différentes commissions. C'est surtout ça. Parce qu'en soi, oui, l'accès euh, pour les vidéastes qui ont plusieurs millions d'abonnés... Bon, bah déjà, il y a critère de base d'avoir minimum 50 000 abonnés pour la, la subvention plus, plus importante. Euh, oui, évidemment, ceux qui ont euh, plusieurs millions d'abonnés, ben en fait, ils sont confrontés au, à part s'ils font partie d'une structure de, de, une société de production ou s'ils sont affiliés à une chaîne, généralement, ils n'ont pas de modèle financier euh, viable, stable, et ils doivent quand même faire face à des difficultés financières malgré le million d'abonnés. Et euh, l'aide YouTube est euh, délivrée euh, donc pour les aider à créer et aussi généralement parce qu'ils ont un projet solide, ils ont un accompagnement. Alors toi tu es salarié, tu es intermittente, euh, c'est un, un mi-temps, c'est quoi que tu as comme contrat toi Alors moi je suis salarié. voilà je suis en D'accord, et ça va, tu gagnes bien ta vie en tant que <rire> salariée de youtubeur. <rire> non, à vrai dire, euh, bon je suis, je suis jeune, moi j'ai fait des études de production du visuel classique, et en sortant de là je me suis dit, oh, chouette, je vais faire de la production pour le cinéma, la télévision, etc., et il se trouve que je suis tombée un petit peu par hasard dans ce milieu-là, qui me passionne plus, dans lequel je me retrouve au niveau culturel. J'ai envie d'aider cette création-là sur Internet parce que j'y crois profondément et que j'aime réellement les personnes qui sont dessus, qui véhiculent des valeurs très positives, très humaines de travail. Donc c'est pour ça que je suis là. Et euh, l'enjeu financier, absolument pas. Mais je fais partie, je pense, des premiers salariés, en fait, euh, indéterminés, enfin pas, à durée indéterminée, euh, pour le web. J'ai eu euh, à la sortie, euh, j'ai travaillé avec pas mal de vidéastes, j'ai fait énormément de bénévolat en fait, euh, pendant, mes, pendant mes études, notamment pour les, pour les vidéastes. Et donc euh, j'ai eu les premières propositions je pense d'emploi. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à peine émergent, c'est pas, euh, pas du tout quelque chose qui est, euh, qui est partout. Quoi. Est, euh, du moins dans ce mode de, de financement là, parce qu'il n'y a, euh, a pas un seul mode de financement, il n'y a pas euh, une seule structuration de société de production ou... Chacun a vraiment son modèle. Il y a des vidéastes qui vont être tout seuls dans leur coin à, tout, à absolument tout gérer. Et il y en a qui vont avoir des grosses sociétés de production. Et puis il va y avoir ben, d'autres sociétés. Enfin, il y a pas mal de modèles différents. Et les youtubeurs pour qui tu travailles ou avec qui tu travailles, eux ne sont pas salariés de sa société Est-ce qu'ils ont d'autres revenus Est-ce qu'ils vivent de leur chaîne Comment ils font Alors oui, parce qu'on essaie d'accompagner la création à 100%. Après, ça dépend des vidéastes. Il y en a qui vont avoir un boulot à côté euh, et par exemple, le de film va réussir à gagner sa vie. Axolot va gagner sa vie parce qu'à côté, ils vont avoir d'autres contrats. Donc, il euh... fait des livres, tu disais. Oui, notamment par exemple. Et puis ils ont euh, Tipeee. Oui. Un gros gros Tipeee. Non, ils n'ont pas un gros Tipeee. Mais c'est vrai qu'on essaie de... Dans notre plan de financement, quand on dégage des, des subventions, évidemment, il va y avoir des montants qui vont leur être alloués. Mmh. Ce sont quand même les créateurs et puis euh, je ne sais plus qui avait dit ça mais euh, être bon, bah, youtubeur, être vidéaste, c'est pas un métier. C'est plusieurs métiers. Mmh. C'est euh, vraiment, ils vont être à la fois scénaristes, ils vont être réalisateurs, c'est eux qui vont faire le découpage. Il euh, y en a plein qui vont également rassembler tous les accessoires, faire le boulot du régisseur général sur un tournage classique. Donc trouver les lieux, signer les, les conventions et après il va y avoir le montage, il y a généralement la composition musicale derrière. Il y a pas mal de recherche, à diffusion, donc bon, ben on peut pas dire que, que Youtubeur, c'est pas un métier, quoi. C'est plusieurs métiers. Et euh, bah c'est une passion et c'est d'ailleurs ce qui réunit tous les acteurs du Frames, le super festival auquel tu participes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ce Frames ce Frames Festival, c'est vraiment trop bien. Mais comme vous l'aurez compris, il faudra attendre le prochain épisode pour en savoir plus. Samedi prochain donc. <rire> Ce sera aussi l'occasion de parler d'un truc qui a vu le jour au Frames Festival, la guilde des vidéastes. Donc, à samedi prochain. D'ici là, je vous remercie comme d'habitude pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt.